Salut, guys! Mon nom est JP bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, nous sommes au magnifique Mont-Saint-Anne. On est les premiers dans la chaise, fait qu'on va aller faire une petite piste qui s'appelle la Grisante. Donc, la Grisante, c'est une ancienne piste de Downhill qui a été retravaillée cette année pour la mettre accessible à un public vraiment débutant. Donc, si vous avez fait la baptême, elle va être une coche plus facile que la baptême. C'est une piste parfaite pour apprendre, pour s'initier à ce qu'on appelle le Gravity. Une chose de très importante, soyez respectueux des gens qui commencent, des gens qui débutent. Là on est le matin, il n'y a personne en avant de moi. Je vais la faire à mon pays habituel. Vous savez que je roule vite, mais vous savez que je suis hyper respectueux des débutants. Euh, moi j'ai quelqu'un qui a fait tomber ma blonde dans la, dans la grisante il y a quelques semaines. Euh, assez blessé, la personne collait la roue en arrière pour lui montrer qu'elle voulait passer. Faites pas ça. Faites pas ça, vous, vous stressez les débutants, vous les poussez à faire des erreurs à se tasser Quoi, une seconde plus vite que qu'est-ce qu qu'elle aurait fait. Ça fait que laissez-le le temps, la personne vous entend en arrière, pas de stress, elle va se tasser, elle va vous laisser aller, ensuite elle va continuer son chemin. Soyez respectueux si vous êtes plus avancé, si vous êtes expert. Donc euh, sur ce, voici la grisante. Alors, on s'en va faire la grisante qui commence tout juste ici la grisante partage du début de la bataille. donc comme je vous dis je vais être le premier dans les pistes ce matin donc euh, pas de risque d'arriver en arrière de quelqu'un et lui faire faire des erreurs mais je vous invite à la faire un pace intelligent voici la grisante donc ça se peut que ce soit moins spectaculaire que les vidéos de double noir que je fais à l'habitude vous vous êtes avertis mais je tenais quand même garder une petite place pour la clientèle débutante intermédiaire. Ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans les dernières années. Et euh, j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils appréciaient euh, les pistes qui s'adaptaient un petit peu plus à leur style de vélo. Donc. La bataille sera à droite. Nous, on continue dans la grisante, ici, à gauche. Ça fait c'est une piste de, de gravité quand même très facile, qui est très intuitive. Les bosses sont grosses, mais ce n'est pas des gros sauts. Lorsqu'on a des sauts, c'est des petits obstacles. Mais sinon, les berms sont gros, sont bien faites. Hop, J'étais venu faire ma petite run avec la copine, puis elle avait adoré. Elle a été entièrement refaite par Vélo Solution. Un gros merci. Ils ont fait un très, très beau travail. Ça, ici. On va faire des pistes qui s'adressent à tout le monde. La Bataille est une très belle option. Mais... Est une des pistes les plus populaires. C'est aussi une piste qui a beaucoup de trafic. Donc, ça peut clasher un petit peu avec le, la vitesse de, de certains groupes de riders. Donc, d'avoir cette option-là plus facile, ça va, à mon, à mon avis, euh, séparer un petit peu les groupes de riders. Nous, on prend la nouvelle partie de la Grisante juste ici, qui est magnifique. Donc c'est ici qu'on va prendre le plus de vitesse, si vous êtes débutant, assurez-vous de bien connaître la piste avant de vous laisser aller. Si vous êtes plus avancé, on respecte les jeunes d'apprentissage très important. Wow, les berms sont tellement beaux! Ça fait que la troisième section ici c'était vraiment le fond est vraiment tripante. Un petit peu plus de dénivelé, donc un petit peu plus de vitesse, mais super super intuitive. Ça ici, ça clash énormément avec qu'est-ce qu'on connaissait. Ça ici, oh des options de gap, ça. Wow! Pour vrai, c'est tellement parfait pour euh, travailler ses berms et ses, ses bosses. Ha, super! fait que si le tracé était un petit peu changé. Il y a des endroits qui tournaient assez serrés. Donc, ça a été euh, à travailler. Quelques roches Si on fait attention. Donc, pour les riders débutants, la prochaine section, je vous invite à faire attention ici. Un petit peu de roche, les raches sont un petit peu boiteux. C'est quelque chose qui va se taper avec le temps. Je pense que pas mal seule à faire, à garder en tête. Oups, excusez, mon virage c'est pas très beau. Celle-ci. On traverse le chemin d'accès, on fait attention. Si vous avez un petit feeling expert, l'ancienne à droite, je ne vous le conseille pas si vous êtes débutant. Wow. La dernière partie de la grisante. Une partie très rapide. C'est ici. L'ancienne roche. On est presque à la fin. Ah, oh, il y a un saut à gauche et je l'ai manqué. Zut! Je <rire> l'ai vu, était trop tard. Super belle. Pas de boîte, pantoute, Pas de breaking bomb dans les virages. Wow! On arrive dans la dernière section. Celle qui a les plus gros berms, les plus grosses bosses. Ça ici. Filet de <rire> sécurité pour pas avoir de bad luck. On est ici à droite l'ancienne qui croise, fait que c'est peut-être la seule place que vous allez voir des rider experts. De casser, on va avertir la patrouille. Puis la sécurité, encore, ou l'ancienne ligne. Ça, ici, les derniers virages. Et on arrive à la fin de la grisante. La piste la plus accessible du domaine. Oh, un dernier double. Cool. Et voilà. C'était la Grisante. Un immense merci d'avoir écouté. On se voit dans le prochain épisode de Free Art Québec.